Peugeot Métain depuis plus de 60 ans votre concessionnaire de référence, avec 11 concessionnaires automobiles dans le 67. Aujourd'hui, nous proposons à nos clients un nouveau service la vente et entretien des scooters Peugeot, et bien sûr avec une gamme complète d'accessoires et pièces. Nous avons en stock immédiatement disponible la gamme complète des scooters 50 et 125 cm3. Celui-ci me plaît tellement que j'ai laissé mon cheval aux States. hi Nous sommes très fournis en mm. accessoires. Casques, des blousons, des gants, mm. des chaînes. Costaud. Un atelier complet pour vos entretiens. 1000, 5000, mille, dix mille, et même vingt mille kilomètres. Ici, à c'est Mary Joe qui sera ravie de vous accueillir. Alors, à très bientôt.